Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire mon room tour. C'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, donc c'est parti. Au-dessus de mon lit, j'ai un mur avec plein de photos que j'imprime, euh, que je fais imprimer tous les mois. Elles changent assez souvent, c'est des photos que je fais avec mes amis, ma famille, etc. Ça, c'est une guirlande qui à la base était sur mon sapin de Noël, que j'ai pris pour mettre sur mon mur, et ça fait longtemps qu'elle est là, mais je trouve ça super sympa le soir, ça fait une jolie lumière. Sur ma table de chevet, là j'ai mon iPad qui charge, le livre que je lis en ce moment, mes lunettes, des mouchoirs, euh, un petit truc comme ça où j'ai euh, des médicaments, des écouteurs, enfin un peu les trucs euh, fourre-tout. Et à l'intérieur, j'ai des chargeurs et euh, les livres que je dois lire après. En dessous de mon lit, j'ai... Des boîtes Dans ces boîtes, j'ai euh, mes trucs de, des années scolaires précédentes avec des gros classeurs où il y a tous mes cours dedans, les projets, les trucs comme ça. Cette guirlande que vous pouvez voir ici, le truc scotché sous mon lit, c'est une guirlande LED euh, pour faire des couleurs le soir, etc. Donc là, on va passer à l'armoire. J'ai de la chance, j'ai vraiment une grande armoire, donc je peux y mettre beaucoup beaucoup de vêtements. Par exemple, ici, c'est la pièce principale. Donc on a ici une penderie. Euh, par terre, j'ai 2-3 sacs euh, qui traînent, euh, voilà. Et j'ai aussi une chaise, parce que je suis trop petite pour atteindre le sommet. Donc voilà, ici j'ai mes vestes d'hiver, mes pantalons, des robes, des chemises, voilà. Là, j'ai des hauts principalement, et au-dessus j'ai tout ce qui est pull et shorts. Alors, un truc qui va rien avoir ensemble, mais bon. Et au sommet, j'ai des réserves de sacs et une valise. Ce côté-ci, c'est un peu le côté fourre-tout de mon armoire que j'utilise jamais. Euh, j'ai voilà des... des boîtes de chaussures, des sacs de sport, enfin voilà, vraiment les trucs euh, que je garde, mais que j'utilise pas forcément souvent. Et Ici, j'ai euh, tout ce qui est pyjama, jogging, machin, affaire de sport. Et là, je crois que j'ai des bonnets, des trucs divers euh, que j'utilise clairement jamais. Donc maintenant, on va passer de l'autre côté de ma chambre. Alors, ici, on a mon coin euh, beauté, entre guillemets, parce ne sert à rien. J'ai juste <rire> quelques parfums dessus euh, Et c'est un peu l'endroit où je range euh, voilà, des crèmes, des bijoux, des pochettes vides, je sais jamais. Et ici, j'ai littéralement toute une pharmacie. Sur le mur, par contre, euh, j'aime beaucoup, beaucoup cet endroit de ma chambre. J'ai tout d'abord un miroir rond. Et ça, c'est mon euh, nœud de quand je faisais du challenge aux états unis voilà, c'est le nœud qu'on mettait dans les cheveux. Ici, j'ai plein de billets d'avion, de tickets d'entrée, etc. à des événements euh, ou des endroits où je suis allée. Et ici, c'est des post-it et des mots de ma famille, voilà, des cœurs, des, des mots, tout ça. Et là, a, bon, forcément, mon miroir. Donc on va passer à mon bureau. Euh, dessus, il est relativement simple, j'ai quelques décorations, euh, mon ordinateur, une lampe, une enceinte, voilà, c'est vraiment, j'essaie d'être le plus euh, vide possible entre guillemets. Alors tout d'abord, on a un globe. Ensuite, j'ai ça, c'est des M&M's personnalisés que mon copain m'a offert, euh, voilà, il y a nos têtes dessus et tout ça. Ça, c'est une bouteille de champagne euh, qu'on m'a offert avec dedans une, une guirlande, malheureusement, comme c'était un... Une guirlande américaine, je l'ai pété en deux heures, du coup elle ne s'allume plus. Mais le principe c'était que la bouteille s'allume et c'était super beau. Et ça, c'est des bonbons de Dubaï, euh, euh, ils viennent de chez Candylicious, ils sont vraiment trop trop trop bons. Si un jour vous allez à Dubaï, Candylicious dans le Dubaï Mall c'est vraiment l'endroit où aller. Alors franchement, je veux pas vous montrer ce qu'il y a dedans, je vais le faire vite fait, mais c'est vraiment vraiment le bazar. Voilà. Ça vous donne un avis vite fait de ce qu'il y a dedans. Et très clairement, en bas, c'est pareil. Ici, on a un meuble de ma chambre. Avant, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans mes anciens tours, j'avais un grand meuble où tout était ouvert. Du coup, j'en ai eu marre parce que ça, on aurait vraiment dit que c'était en bazar tout le temps. Du coup, j'ai opté pour un plus petit meuble et euh, avec tous les trucs fermés. Au-dessus, j'ai euh, des livres. J'ai notamment les livres After de Anatole que j'ai adoré. J'ai un, un petit cadre, j'ai 2-3 livres qui traînent par là, et ici j'ai tout ce qui est scolaire, donc je vais vous montrer. J'ai déjà tous mes livres <rire> pour le bac que je vous ai déjà présenté, et puis j'ai tous mes classeurs, livres, etc. Et là-dedans j'ai calculatrice, euh, voilà des livres pour les, pour les cours, etc. De ce côté-là, on ouvre on a une magnifique œuvre d'art réalisée par moi-même. Et euh, des feuilles, donc là on a des petits carreaux, des pochettes, enfin voilà, des, des feuilles. Alors là on a des trousses, des stylos, des machins, et là on a les classeurs où je range tous mes cours euh, et des fiches Bristol. Et ici on a une magnifique histoire rédigée par Margos. Ici, alors euh, de ce côté là, on a euh, 5 dollars et euh, des Polaroids, mon Polaroid d'ailleurs. Et de ce côté là, on a des albums photos, notamment les photos que j'ai décrochées de mon mur. Et voilà, des trucs, euh, des photos, des mots, <rire> et voilà. Là, c'est fourre-tout, c'est tout ce qui est électronique. Ici, c'est tout ce qui est souvenirs, donc j'ai euh, un sachet comme ça où j'ai tous les souvenirs de quand j'étais aux Etats-Unis. d'autres trucs qui traînent, des lettres. Ok, et... on passe au dernier coin de ma chambre, entre mes deux fenêtres. Par terre, on a Gustave. Alors Gustave, c'est le, le meilleur truc de cette jambe. C'est un gros nounours qui fait <rire> 1m90. Mon copain qui me l'a offert, il voulait un truc qui soit plus grand que moi, c'est pas très très dur à trouver. Et sur ce mur on a un cadre que j'ai acheté aux états unis et ici un panneau toujours fait euh, par Margot parce que cette année j'ai arrêté l'allemand pour prendre italien. et du coup comme on faisait allemand toutes les deux elle m'a fait un, un panneau euh, pour mettre fin à ma carrière d'allemand et ici on a euh, des paroles de chansons que j'ai mis sur des fiches Bristol et que j'ai tout simplement scotché au mur je ne peux donc pas les enlever sinon ça arrache la peinture. Donc voilà, tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Ma chambre, elle est généralement rangée comme ça. Voilà, je n'ai pas rangé particulièrement pour cette vidéo. J'aime bien quand tout est propre et, euh, et aéré. Donc voilà, c'est pourquoi cette chambre est quand même relativement bien rangée. Merci à Zoé, ma petite sœur qui m'a aidé à filmer et qui derrière la caméra. Sur ce, merci d'avoir regardé et à bientôt.